Salut à tous et bienvenue dans ce tuto concernant DaVinci Resolve, un logiciel de colorimétrie très puissant, euh, très utilisé par les professionnels, notamment par des, pour des blockbusters américains. Euh, C'est assez peu connu du grand public, pourtant la version light euh, est gratuite. Vous pouvez la télécharger ici en faisant DaVinci Resolve. Vous, vous rendez sur l'adresse de Blackmagic Design. Ensuite, quand la page est chargée, vous avez un bouton télécharger ici. À droite la version light, donc gratuite Mac ou PC. On va pas s'en priver, c'est gratuit. Et sur la version light, il n'y a pas grand chose qui change, mis à part le fait de ne pas pouvoir exporter en 2K ou 4K. On va quand même pouvoir faire du 1080p, euh, donc euh, on sera pas bridé. Alors, euh, avant toute chose, c'est euh, DaVinci Resolve, un logiciel de colorimétrie. Même si on peut faire du montage dedans, c'est relativement basique. Donc je vous conseille de continuer à faire votre montage dans euh, votre logiciel habituel Moi j'utilise Final Cut, vous pouvez utiliser Premiere ou d'autres logiciels euh, Par contre là quand on va dissocier montage et colorimétrie On va faire donc notre montage sans retoucher les couleurs On voit ici que c'est euh, relativement fade, c'est filmé en mode Protune avec une GoPro On ne met pas non plus les titres sur le montage parce que si on met un titre euh, à la colorimétrie, si on agit sur le, les couleurs, sur la netteté, etc., on va aussi interagir sur le titre. Donc c'est pas bon. On fait vraiment notre montage sans retouche couleur et sans le titre, avec le son, etc. Euh, voilà. Et une fois qu'on a fini, euh, soit on peut exporter notre fichier au format XML. C'est pas ce qu'on va avoir aujourd'hui. Ça c'est euh, c'est pour d'autres situations. Soit exporter euh, la totalité de notre clip. Pour ensuite le traiter dans DaVinci. Alors, euh, mon montage est fini. Je vais l'exporter en faisant euh, Fichier, Partager, Fichier Master. Une fois que j'ai fait ça, dans mes réglages, vidéo et audio, je vais mettre en Apple ProRes 4444 euh, 1080. Vous pouvez aussi le mettre euh, en 422. Euh, ça c'est selon... Euh, selon vos goûts et selon la puissance de vos machines euh, vous mettez suivant et vous exportez votre film à un endroit où vous saurez le retrouver vous fermez votre logiciel de montage une fois que votre export est fini et on va démarrer DaVinci Resolve ici c'est la version 10 complète euh, mais vous allez retrouver exactement la même chose sur euh, DaVinci Resolve Lite 10 ou 11 euh, ça changera pas, ne vous inquiétez pas, ça sera pareil quand le logiciel a démarré, vous créez un espace euh, sur un des, euh, des blocs ici. Moi, je me suis mis en admin. Et ici, il y a déjà tous les projets euh, sur lesquels j'ai euh, travaillé. On va ouvrir un projet vierge, ici, en haut à droite, en faisant double clic. Et on va commencer par aller voir dans File, Project Settings, si nos réglages du projet sont OK. Alors, on va prendre du 1080 à un pixel aspiration, on va prendre un square. Euh, et en nombre d'images par seconde, euh, moi j'ai choisi 24 euh, C'est quelque chose d'un peu cinéma, mais bon après ça c'est à vous de voir euh, Généralement on utilisera ça quand même Si c'était pas, si pas comme ça, vous mettez euh, appli Et voilà pour les réglages de notre projet Ensuite, on va aller importer le clip qu'on a fini de monter Alors moi je l'ai stocké ici c'est celui-ci voilà on a tout le montage et donc je vais devoir l'importer ici c'est un seul clip hein, puisque c'est la totalité de mon montage donc pour dissocier tous les clips on va pouvoir faire un import en faisant clic droit Scene Cut Detection on clique et ici euh, cette partie du logiciel va essayer de détecter chacun des clips qui figurent dans votre montage de manière à dissocier tous les clips et qu'on les retouche individuellement on ne peut pas faire une retouche intégrale, enfin on pourrait mais ça n'aura aucun sens, par exemple dans un clip la neige peut être un petit peu trop rouge dans l'autre un petit peu trop bleu le but étant de retoucher chacun des clips individuellement et donc il va falloir euh, retrouver chaque coupe de scène donc pour ça on met start le logiciel va tout analyser et il va essayer de détecter où est-ce qu'il y a des cuts on va quand même devoir vérifier euh, après et je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour un bon début. Tout ce qui est euh, au-dessus de cette ligne ici, c'est donc les cuts qu'il a détectés. Il a un seuil et là il a détecté que ça c'était des cuts. Donc tous ces pics là, ici, ici, tout ça. Alors là on voit euh, une accélération, plusieurs, plein de cuts, donc plein de plans différents. Ici on a la liste de tous les cuts qu'il a fait et donc on va aller voir un petit peu. Alors le 0, on ne va pas le compter, on va partir du premier. Alors comment il fonctionne et où est-ce qu'il cut On a trois images. Ici c'est l'image du dernier clip et ça c'est les deux images qui suivent. Et il fait donc son cut ici. Donc là par exemple, le clip du début est noir. Il cut, donc on a une ligne, on est bien sur ce, ce truc là. Et on a les deux images du clip d'après. J'essaye d'être le plus clair possible parce que c'est assez difficile peut-être à, à comprendre au, au départ. Et donc ici, on a le cut au bon endroit, tout va bien. On va passer au cut d'après. Fin de ma scène avec mon, mon ski, mes deux skis. I e cut donc après la première image, toujours. Et on a les deux images du clip d'après avec la chaussure. Donc on va au cut d'après, on retrouve la fin du clip chaussure, logique. Un cut et les deux images du clip d'après, jusqu'ici. Tout va bien et on va contrôler comme ça qu'on a l'image de la euh, l'image de fin du clip précédent cuté et avec ensuite les deux images du clip suivant. Hop, là c'est ok, là c'est ok puisque j'avais inséré un clip noir, donc on a bien notre cut de fin de scène et le clip suivant. On contrôle ici fin du clip noir cut et les images d'après. On continue ici c'est ok. Ici c'est ok, ici c'est ok, ok, toujours bon, ici on a quelque chose d'un petit peu bizarre, on a bien le cut à la fin de cette scène là, mais on n'a pas deux images de cette scène là, ça c'est dû au fait que cette scène là est très très courte, donc il n'a pas de quoi me proposer deux images, elle doit faire vraiment qu'une seule image, hein. il n'a pas de quoi me proposer donc c'est pas grave. Voyons si sur le cut d'après, hop, voilà, il a bien coupé après cette scène, tout va bien. Il a bien coupé après celle-là, donc on part sur ça. Fin de la scène où elle porte les skis, on a le début du snow. Hop. Voilà, hop, ici on a un petit souci, c'est-à-dire qu'ici, il cut bien ici. Ensuite on a encore une seule image parce que ce clip est très très court Donc on a une seule image de euh, la télécabine Si je passe au cut d'après, il n'y a pas eu le cut après la télécabine On voit que ça là, cette image, sur le cut d'après, de venir ici Or, elle disparaît Donc en fait il va falloir faire nous-mêmes le cut Donc je vais me déplacer, voilà, hop, ici donc j'ai bien ma coupe qui se fait ici et je vais rajouter le cut en faisant le petit plus ici en bas à gauche. Hop Et il m'a rajouté une ligne ici. Donc si on repart sur la ligne d'avant, j'ai mon cut ici, puis je descends, j'ai bien mon cut après la télécabine. Et on va continuer. Ici il manque encore. Parce qu'ici il n'y a pas la fin de cette scène, on passe directement à ça. Voilà, j'ai amené ici mon cut, et je fais un petit plus. On va continuer à contrôler. Hop, ici, même problème avec euh, la scène du verre, puisque ici, elle n'a pas été cutée. Donc, on va se déplacer avec une image d'ici. Voilà, je fais un petit plus. On retourne à notre liste. Ici, il coupe bien après le, le fourgon Volkswagen après la banderole des deux Alpes écran noir, on continue donc je vais accélérer un petit peu Voilà, ici, euh, il cut ici il n'y a pas euh, lieu d'être, donc là ça va être l'inverse il a trouvé une scène où il n'y a pas lieu de couper euh, toujours la euh, même chose, on se souvient bien que si euh, l'image est là et les suivantes le cut est ici, donc là on n'est pas dans le fondu au noir et il trouve euh, une coupure donc euh, je vais l'enlever, je fais le petit moins ici encore on va l'enlever, encore, encore et ici, on va enlever celle-là donc on va se retrouver ça je crois qu'il s'est un petit peu manqué Ici, il y a un cut entre cette scène-là. Voilà, là aussi c'était manqué. Hop, voilà, je ramène ça ici. Je fais un petit plus. J'ai donc bien détecté toutes mes scènes. Et euh, vous recheckez un peu tout ça après, quand même, pour vérifier. Une fois que vous êtes sûr de vous, vous faites Add Cut to Media Pool. Une fois que c'est bien cliqué, vous fermez la fenêtre. Et donc vous allez retrouver tous vos clips. Séparés les uns des autres dans cette fenêtre quand vous êtes ici déjà euh, vous avez fait euh, la partie la plus chiante du boulot ensuite on va continuer avec le edit dans le mode edit c'est la timeline on va donc créer une timeline euh, timeline pardon, en haut à gauche en faisant le petit plus euh, timeline 1 on va le laisser comme ça on va décocher empty puisqu'on ne veut pas la créer vide on veut qu'elle se remplisse, comme ça elle se remplit avec les clips que vous avez mis dans l'ordre où ils sont arrivés. Donc en gros ça vous recrée votre montage, mais vous avez remarqué que les clips sont séparés. Donc ça c'est bien le résultat du travail qu'on vient de faire. Donc euh, voilà le travail préalable à la colorimétrie. Et maintenant on va vraiment rentrer dans le sujet en cliquant sur l'onglet « Color ». Alors, une fois dans notre euh, onglet color, on va retrouver différentes parties. Ici, l'écran de contrôle pour contrôler notre travail. Ici, une partie de preset, on verra comment l'utiliser. Ici, euh, la suite de tout notre travail et de toutes nos retouches. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le clip euh, brut, donc avant retouche. Après, on va additionner les retouches. Et ensuite, ça c'est le produit fini, c'est ce que vous voyez à l'écran. Ici au milieu, vous avez une sorte de timeline avec tous vos clips. Que vous allez pouvoir retoucher les uns après les autres quand le clip est retouché vous avez une sorte de couleur en bas qui se met ici pour savoir que c'est bon, vous avez déjà travaillé dessus bon ici j'ai fait un petit peu n'importe quoi euh, en bas, ici vous avez les outils nécessaires à la retouche on va rajouter à ça dans View Vidéoscope, on met On et comme ça on va retrouver ça Alors 16,9 ou 4 tiers selon vos goûts et vous mettez tout up pour avoir le waveform et le parade RVB dont on va beaucoup se servir. Alors on va prendre un clip, on va prendre celui-ci pour commencer, pour avoir un exemple euh, de, des retouches qu'on va faire. En premier lieu, donc on va utiliser le note déjà présent pour euh, établir un petit peu notre contraste. Pour ne pas se perdre, on va déjà le renommer en faisant un bouton droit, change label, et on va mettre contraste. Dans le contraste, on va se servir de ces outils ici en bas à gauche pour établir le contraste avec le, le waveform sur le waveform vous avez en haut les hautes lumières, ici on voit que sur la gauche de l'image on a quelque chose qui se passe dans les hautes lumières ici. et on a euh, ici des choses plus sombres ça correspond à l'ombre qui se passe Donc ici en bas c'est les basses lumières on voit qu'on n'est pas euh, tout à fait à zéro on voit qu'on touche euh, le plafond ici donc pour commencer euh, je ne vais peut-être pas retoucher celui-là je vais retoucher celui-ci bien sûr celui Alors on voit donc en haute lumière, euh, on n'est pas au maxi, hein, on ne touche pas la ligne. Et en basse lumière, on ne touche pas non plus le bas. Donc euh, sur ce clip, euh, on va utiliser le premier node. J'ai dit qu'on le renommait contraste. Et donc on va utiliser les molettes ici pour régler notre contraste. Alors, Lift, ça correspond aux basses lumières, tout ce qui est sombre, moyenne lumière, c'est Gamma, et euh, Gain, c'est pour les hautes lumières. Euh, on va rester sur euh, Primaries. Euh, et donc, on va utiliser la petite roulette ici, pour descendre ou monter euh, notre, euh, notre réglage sur les basses lumières. Et donc, je vais amener mes basses lumières à toucher le 0, ici. Donc, ça correspond au Gain, voilà, Ici, et on voit qu'on manque beaucoup euh, de haute lumière aussi. Et donc, avec ici le gain et cette roulette, on va l'augmenter, on va la faire rouler vers la droite pour aller toucher les hautes lumières Hop. en haut. Tout ce qui est au-dessus de la ligne, c'est des informations qui sont perdues. C'est à dire que si j'augmente, là voilà, on, on, on a du tout blanc, hein. c'est perdu. Donc, il faut savoir doser un petit peu. Généralement, on ne dépasse pas la ligne ici voilà je vais m'arrêter comme ça donc là on a déjà établi un premier contraste de notre image euh, qui est déjà pas mauvais ensuite on va retoucher les couleurs pour retoucher les couleurs on ne va pas le faire dans ce même node ici ça ça s'appelle un node on va rajouter un autre node en faisant node add serial node et donc derrière vient s'ajouter un deuxième node qu'on va renommer en faisant le bouton droit, toujours change label. et On va le nommer color. Dans les couleurs, on va se servir du scope. Ici on va se servir des, euh, de, du parade des RVB. Et on voit qu'on manque un petit peu de bleu dans les hautes lumières. On a un petit peu de rouge qui est prédominant, ce qui explique que la neige ne soit pas totalement blanche. Donc euh, toujours pareil, dans le game, puisque c'est l'autre lumière on va utiliser ici euh, la roue pour se diriger vers la couleur qui nous manque Et essayer comme ça d'équilibrer euh, notre scope Voilà, comme ça Voilà, alors à savoir que pour voir le résultat avant-après On peut cliquer sur le chiffre, avant-après Désactiver, on voit que c'est barré, hop activé même chose ici, vous pouvez le faire avec euh, pomme D pour ceux qui sont sur Mac euh, ou l'équivalent sur PC, je sais pas ce que c'est, vous trouverez euh, et ALT D pour euh, désactiver l'ensemble des notes, des nodes ça nous permet de voir un petit peu l'avancement de notre, de notre travail une fois qu'on a fait le contraste, la couleur on pourrait aussi retoucher les couleurs sur les basses lumières, les moyennes lumières, etc. Ici par exemple je vais retourner sur mon contraste et sur les moyennes lumière je vais augmenter un petit peu parce que je trouve que sur la veste c'était pas terrible c'était un, un petit peu sombre Donc, je vois quelque chose d'assez lumineux voilà alors on pourrait faire tout ça dans un seul node hein, la couleur et le contraste mais je préfère séparer euh, pour ne pas euh, soustraire euh, par exemple euh, des, des, des euh, des lumières moyennes ici, puis la rajouter ici, donc vraiment je sais pas. Hein. Le contraste sur le, sur le premier node, la couleur sur le deuxième node, et ensuite on va rajouter encore Add Serial Node pour la saturation. Pour la saturation, hop, j'ai plus besoin trop de mon scope. On va utiliser l'outil, on va pas faire compliqué ici. On va utiliser l'outil Saturation en bas, en dessous de 50, on enlève jusqu'à du noir et blanc, et au-dessus de 50, on augmente la saturation. Ici, euh, allez, on va passer à 70. Voilà. Donc ça, c'était pour la saturation. Comme d'habitude, je peux tester avant, après, ou la totalité de mes nodes. Et on voit comme ça notre travail qui avance. Ensuite, encore un node add serial pour euh, la netteté. Donc... Voilà. non, je me suis planté là. La netteté, on va augmenter et améliorer un petit peu la netteté de l'image avec cet outil ici. Donc si vous n'y êtes pas, c'est avec le petit rond là. Ici, dans le menu déroulant Sharpen. Et on va descendre, ce qui est à 50, on va le descendre à 45. Il ne faut pas en abuser parce qu'après ça se voit un petit peu. Donc je vais utiliser, voilà, pas beaucoup, 45 et donc on a une netteté qui est un petit peu meilleure et donc voilà une image euh, qu'on a retravaillée avant et après euh, et on voit ici l'importance de la retouche ensuite il va falloir faire ça sur chacun de nos clips pour euh, terminer notre travail donc je vais vous donner une petite combine pour aller plus vite quand même ici sur cet écran, une fois que vous avez fait votre retouche vous allez faire le bouton droit et vous allez faire Grab style. ça va vous permettre d'une part de pouvoir comparer cette image là à celle que vous êtes en train de retoucher après et d'autre part si vous glissez cette image là pour la sauvegarder en haut vous allez pouvoir l'utiliser sur un autre clip, prenons celui-ci par exemple je ne vais pas me retaper euh, les nodes un par un en les renommant etc je voudrais partir d'une base de travail qui est la même donc je vais aller sur ce, euh, ce sur ce bouton ici maintenant, faire le bouton droit Add Correction et donc ça va me euh, rajouter mes corrections dans le même ordre, mes, mes mêmes nodes que tout à l'heure euh, pour aller plus vite dans mon travail j'ai perdu le scope je vais le remettre parce que ça m'a appliqué mes mêmes réglages que sur l'autre clip ça veut pas dire forcément qu'il s'applique par exemple là le contraste il est peut-être un peu haut en haute lumière peut-être descendre un petit peu, voilà on va actifier ça en basse lumière, c'est pareil. Je peux descendre un peu plus bas. Euh, moyenne lumière, on va faire ça. En couleur, en couleur, on n'est pas trop mal. Mais je pourrais avoir à retoucher les couleurs aussi. Il hein. faut toujours bien regarder euh, notre scope et notre image. Euh, J'ai peut-être même un petit peu trop de bleu. Je vais d'ailleurs en enlever un petit peu pour équilibrer ça. Voilà. Euh, ensuite en saturation je pourrais tout à fait faire un réglage pour ce clip Sharpen je vais le laisser toujours pareil Et donc j'ai mon image qui est euh, colorée Je peux aussi double cliquer sur ce clip là Et donc du coup ça va me permettre d'afficher côte à côte les deux images Pour comparer un petit peu euh, où est-ce que j'en suis Hop, On va s'en faire pour le désactiver Ensuite on fait show reference wipe pour, pour l'enlever On va se faire encore un petit dernier Ici par exemple Clic droit, Add Correction. On vient contrôler. Ici, contraste, je suis trop fort. Hop, on va descendre, sinon on va tout cramer. Euh, en bas, on peut descendre. En couleur, j'ai beaucoup trop de bleu. Voilà. Euh, toujours dans le contraste, je pense que j'ai un petit souci de... dans les tons moyens. Voilà, à savoir que si on monte trop, on perd hein, les informations, donc il ne faut pas trop dépasser la ligne. Voilà, et pour le test, je fais double clic ici, et je vais pouvoir un petit peu comparer. Je peux aussi faire... Euh, Inversé euh, là par exemple, je vois que ma neige n'est pas tout à fait pareil donc je peux continuer à retoucher. Voilà, bon, après, c'est des réglages qu'il faut pour finir. pour l'enlever. Je fais chaud vais faire un swipe, et voilà, j'ai mon image colorée. Et donc, on va pouvoir enchaîner comme ça euh, des retouches colorimétriques sur tous nos clips. Hop. donc ensuite, on va colorer tous nos clips un par un. On va s'assurer qu'ici, il y a la petite couleur sur chacun des clips, qu'on a tout bien fait notre travail. Une fois qu'on a fini tout ça, on va se rendre dans Deliver, ici tout à la fin. On va cliquer sur ce petit onglet, tac, qui va nous sélectionner tout notre projet. Hop. On va s'assurer qu'on a un single clip, c'est pour exporter la totalité du film et pas les clips individuellement. Moi je veux un seul clip, la totalité. Je vais choisir QuickTime Apple. Pour S4.2.2. Euh, on pourrait aussi choisir un format compressé. On pourrait choisir du euh, 4x4 pour le réimporter. Bon, ça c'est vous qui allez choisir selon vos besoins. Si vous voulez compresser pour mettre directement sur YouTube, vous prenez du euh, H264. Vous choisissez votre format, 1080, 24 images par seconde. Vous n'oubliez pas de cocher render audio et de choisir 2. C'est pour euh, le son euh, droite et gauche. Dans Render Job To, il faut absolument le remplir en faisant ici euh, le choix de votre répertoire d'export. Une fois que vous avez bien fait ça, vous allez pouvoir faire Add Job To Render Queue. C'est pour ajouter ce travail euh, à la liste euh, des exports à faire. Il est bien dans la liste. On va mettre Start Render et il va nous faire l'export de notre euh, film fini. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, c'est un logiciel très complet, on a abordé euh, les très grandes lignes uniquement euh, pour pouvoir vous amuser et tester un petit peu le logiciel. Je refaisais d'autres tutos avec plus de détails, des choses un peu plus euh, un peu plus pointues peut-être. Si j'ai oublié des choses, vous n'hésitez pas surtout surtout à poser la question euh, dans les commentaires en dessous de la vidéo, je ne manquerai pas d'y répondre. Et puis voilà, à bientôt